La vitre céramique est une résistance chauffante qui va rougir quand elle est chaude. L'induction est un champ magnétique créé entre un émetteur qui se trouve dans l'attaque et un récepteur qui est la casserole. La différence est la rapidité, par exemple, pour une montée en ébullition avec l'induction.